en quoi la taxe va diminuer la consommation. Super, Sabrina. on a des taxes forfaitaires, du coup, le prix il augmente et la demande va diminuer. Est-ce qu'un volontaire veut bien venir au tableau, faire un schéma d'implication On s'est dit qu'on allait faire découvrir l'économie aux élèves, toutes les deux au sein de la classe, pour accompagner les élèves, leur faire découvrir de manière un peu différente, parce qu'on est différent des notions du programme. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est qu'un élève volontaire lise ce texte, et que pendant ce temps, deux autres élèves en fait se lèvent, soulignent en vert les mots qui auraient un rapport ou les phrases qui auraient un rapport avec ce schéma d'implication, et soulignent en rouge les phrases qui n'auraient pas trop de rapport ou en tout cas qui vous interpelleraient. Les pouvoirs publics dans de nombreux pays utilisent la fiscalité pour dissuader. Grâce à la ce manuel, nous avons pu en fait mettre en place une séance beaucoup plus dynamique et une séance qui sécurise les élèves. En le classe, l'élève peut, avec une approche progressive, imposée, découvrir là où l'enseignant veut l'amener. Là, nous avons souligné en vert les phrases, la phrase qui avait un rapport avec le schéma d'implication qu'on a fait au tableau tout à l'heure. En rouge, on a souligné une phrase qui vous interpellait, une phrase qui pose problème. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'illustrer ces deux phrases avec des graphiques. Pourquoi est-ce que tu mets là le point pour... qui Margot euh, bah, parce que c'est l'intersection entre euh, l'offre et la demande. Super. À ce point-là, à combien s'élèvent les quantités d'équilibre euh, bah, Elles sont de 50 euh, milliards. Pour une quantité de 50 milliards d'unités, à combien s'élève le prix d'équilibre sur ce marché euh, bah, À peu près à 6,80 euros. Très bien. Chez moi, je peux revoir le cours avec le vrai ou faux, avec les vérifications de graphique aussi. Du coup, on peut s'auto-tester et voir si on a encore des difficultés ou pas. C'est pratique pour les questions des vrais ou faux. Quand on a raison, ils nous explique pourquoi on a raison. Et surtout quand on a tort, il nous explique où est-ce qu'on a tort et pourquoi on a tort. C'est vrai que du coup, c'est assez pratique.